C'est une aventure. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée en fait. Ici, la fin de l'aventure. <rire> Bonjour Patches, as-tu bien dormi Très bien. Bon, ok, super. <rire> Puisqu'on va essayer d'en faire au fur et à mesure de notre parcours. <rire> <rire> Lucky Duck a récemment annoncé vouloir localiser Too Many Bones et le prétexte était idéal pour apprendre à ma compagne à jouer à ce jeu. Too Many Bones, c'est un jeu de Chip Theory Games. Comme tous les jeux de Chip Theory Games, il repose sur une mécanique qui est assez simple. Finalement, le déroulé du tour, il va tenir sur une page. Mais ce sont des jeux qui sont constellés de cas particuliers. Je vous prends par exemple voilà, une aide de jeu pour un des personnages. Et vous voyez que bon, bah, clairement, il y a de quoi faire, hein, même s'il y a quelques aides pour débutants là-dessus. alors Moi-même, je suis un grand débutant de Too Many Bones. Mais l'idée, voilà, c'est de... C'est pas sûr qu'on gagne. Mais l'idée c'est de voir un petit peu euh, si le jeu est drôle, comment il s'articule, s'il est fait pour vous, s'il est fait pour nous, etc. Alors ma femme je l'ai déjà briefé un petit peu sur tout ça, euh, donc je profite de ce petit instant où elle n'est pas là pour vous brosser un rapide portrait des règles et un petit peu de tout ce qui se passe sur le, sur le plateau pour que vous soyez à jour et que, même si on va expliquer ce qu'on fait au fil des, des tours qu'on filme, euh, que vous compreniez à, petit, à peu près ce qui se passe. Dans Bones, nous incarnons des Gearlocks. Alors, nous sommes deux. Euh, les Gearlocks, c'est un peuple qui vit reclus, hein, complètement en autarcie coupé du monde, mais là, malheureusement, comme il y a une très très grande menace elle se trouve ici, euh, qui met la région en, en péril, euh, le village va décider d'envoyer deux de ses plus grands héros, ça pas aller jusque 4, pour, euh, bah, pour oxyre -er la menace et rétablir la paix dans la région. Donc, que nous dit cette carte-là C'est finalement euh, le boss qu'on va choisir d'affronter, on le choisit au début du jeu. Il nous dit d'abord que nous avons 10 tours pour hein. Donc Le compteur du tour il est ici, 10 jours en fait. Hein. Euh, ça veut dire qu'au bout de 10 jours, si on n'a pas affronté et battu ce boss, nous avons perdu. Et au-dessus, on voit que il nous faut 6 points de préparation pour pouvoir aller l'affronter. C'est-à-dire que même au premier tour si on était fou et qu'on voulait l'affronter tout de suite, on ne pourrait pas. Il faut d'abord avoir 6 points de préparation. Comment obtenir ces points de préparation Tout simplement en vivant l'aventure qui est ici. Alors les cartes sont préparées au hasard, sauf les 3 premières qui sont toujours les mêmes pour éviter de tomber sur une trop grosse file au début. A chaque tour, alors là c'est caché, vous un, un cache-carte. Un cache euh, chaque tour, nous allons piocher une carte. Ce sont des cartes qui proposent des choix, souvent des combats, mais pas tout le temps. Et selon les choix que nous ferons, selon les, le, le résultat aussi des combats, nous allons obtenir ces fameux points de préparation qui ne sont pas à confondre avec les points d'expérience. Les points de préparation, euh, puisque les points d'expérience, c'est évidemment ce qui va nous permettre de, de progresser en tant que personnage. Les points de préparation, ce sont juste des points qui sont nécessaires pour aller affronter le boss. Ici, nous avons la zone d'affrontement, la zone de combat, et ça, je vais la garder pour, euh, pour la partie, puisque au moment du premier combat, finalement, on expliquera comment tout ça marche, et là, je veux pas trop retarder le début de la partie. Sur le côté, euh, les différents euh, types de loot, de trésors qu'on va pouvoir trouver, ça aussi, j'y reviendrai bien sûr. On arrive à nos deux personnages, alors je vais parler plutôt du mien. Il euh, y a Boomer et Patches. Donc on a ici notre médecin de campagne qui sera incarné par ma compagne, et moi qui joue une artificière. Alors je ne sais pas si le combo marche trop bien, mais on s'était dit que ça paraissait pas trop trop mal. Euh, elle, elle est à distance, évidemment l'artificière, alors que mon médecin est en mêlée, ce qui veut dire que c'est le médecin qui va devoir euh, bah, faire barrière, finalement, hein, de son corps pour ne pas que je prenne trop de coups. Le plus important finalement, ça va se trouver dans cette zone ici, qui va nous apprendre beaucoup de choses. D'abord, que Boomer tire à distance, ensuite qu'elle a quatre spécialités, quatre métiers, les métiers on va en parler quand on verra la grande zone ici, et elle a évidemment quatre stats. Les quatre stats, qu'est-ce qu'elle signifie On a d'abord la vie, trois points de vie, ça veut dire tout simplement que en l'état, Boomer a trois jetons de vie sous elle, et que donc, pour chaque combat, elle n'aura pas plus de 3 points de vie, et si elle ses 3 points de vie, elle est KO. Alors comme, tous les... comme toutes les stats, hein, ça peut être augmenté en mettant un dé à côté, donc c'est des stats que je pourrais faire évoluer pour arriver à 5 points de vie, 6 points de vie, etc. En dessous, la dextérité. La dextérité, c'est le cœur de votre personnage en combat. Ça va représenter tout ce qu'elle pourra faire pour un tour, c'est-à-dire à la fois les déplacements et les jetés de dés. Par exemple, avec 3 dextérité, je pourrais choisir de faire 2 déplacements, ici, un 2, je ne sais pas, un 2, ou et jeter un dé. Ou bien ne pas bouger et jeter 3D, ou bien faire 3 déplacements et ne pas jeter de dés. Donc pareil, ce sont des, des stats qui vont évoluer. Et on voit par exemple que de base, j'ai 1 attaque. Ça veut dire que même si je ne bouge pas et que je peux jeter 3D, je ne pourrais jeter qu'un dé d'attaque. Par exemple avec 2 dés de défense, puisque ça marche de la même manière, ce qui me ferait mes 3D. Mais ce n'est pas parce que j'ai 3 en dextérité que je ne bouge pas que je peux jeter 3 dés d'attaque. Mes dés d'attaque sont limités par le chiffre qui est ici. Donc attaque défense. Et on voit en dessous que j'ai un passif, alors enfin, mon passif, je vais vous l'expliquer juste après, un passif qui peut lui aussi évoluer. Ici donc, nous avons la zone qui est dédiée à euh, notre, nos spécialités, nos métiers. On voit que moi, c'est mon passif, j'ai déjà cette ligne-là qui est remplie de dés, et au fur et à mesure du, du jeu, en progressant avec les fameux points d'expérience, je vais pouvoir rajouter des dés que je pourrais jeter à la place, par exemple, d'un dés d'attaque basique. Et bien, Je pourrais jeter une grenade, je pourrais euh, fouiller des corps, etc., etc. De base, moi, là, j'ai euh, un compteur de bombes qui est à zéro de grenades hein, puisque tout mon métier repose sur le jet de grenades et en fait il va me falloir trouver des éléments en jetant ces dés et une fois que j'aurai suffisamment d'éléments je pourrais fabriquer des grenades une fois que j'aurai de... ces grenades je pourrais utiliser bah, tout ce qui qu'ils jettent finalement. Chaque personnage a vraiment une, une mécanique qui est propre et c'est ça qui fait que la... la courbe de progression est un petit peu ardue au début parce qu'une fois qu'on a compris les règles il faut encore comprendre le personnage et c'est une autre paire de manches. Donc ici, on a tout ce qu'on va pouvoir jeter, en plus des dés d'attaque et des dés de défense. Euh, les flèches signifient qu'il y a un ordre hein, pour, pour apprendre certaines capacités. Les couleurs, bah, ça veut dire que ce sont différentes encore une fois, spécialités ou métiers. On peut très bien les mixer, il n'y a aucun problème tant qu'on suit l'ordre euh, des flèches. La dernière zone, elle est ici. Alors d'abord, on a la zone active. Typiquement, c'est les dés que vous allez activer en combat, que vous allez récupérer en combat, mais qui seront défaussés à la fin du combat. Typiquement, un dé de défense. Je jette un dé de défense, je fais un, je le mets ici. Si je prends un dégât, bah, je pourrais re retirer ce là au lieu de perdre un point de vie. Par contre, euh, à la fin du combat, s'il me reste des défenses, ils sont défaussés. À côté, j'ai l'idée les déverrouillés. Les verrouillés, c'est différent, c'est plus propre souvent aux capacités, aux spécialités de, de votre gearlock. Euh, typiquement, si je jette un dé pour avoir un élément pour fabriquer une grenade et que j'arrive à en trouver, allez, disons 3, j'ai de la chance, je le mets de, là, ici, sur la zone verrouillée. Ça veut dire que même à la fin du combat, même mes éléments, je les ai trouvés, je les garde, et qu'une fois que j'aurai un petit peu de tout, là, je pourrais choisir d'en défausser pour augmenter mon compteur bombe. En tout cas, ce qui est posé ici sur l'oct, ça ne bouge pas, et encore une fois, donc c'est souvent lié aux capacités du personnage. Dernière ligne intéressante qui fait un petit peu la spécificité de, de ce Too Many Bones, c'est la ligne qui est ici, euh, qu'on va appeler la ligne des, des plans de secours, des plans B. Chaque euh, dé, quasiment chaque dé en tout cas, va avoir une face ratée, comme celle-ci, hein, représentée par euh, deux os en croix, Too Many Bones. Et si je fais un raté sur un dé de défense par exemple, je vais pouvoir le poser ici. C'est-à-dire qu'il n'est pas perdu en fait. Et ça va me permettre euh, bah de déclencher certaines compétences qui vont avoir un coût en, en dératé. Donc on peut en garder autant qu'on veut. On les défausse à la fin du combat. A savoir, euh, c'est pas toujours évident à faire, hein, mais euh, en fin de partie ça peut ça peut se produire. Si vous arrivez à en accumuler ici 5, donc ça vous n'avez pas beaucoup de sens déjà, que vous êtes toujours en vie, important, et que vous en obtenez un sixième, vous pouvez tout défausser pour améliorer votre passif. Alors pour le, le médecin par exemple, le passif amélioré voudrait dire, dire qu'il gagnerait un point de vie définitivement et qu'au début de chaque tour il pourrait augmenter euh, en tout cas soigner pardon n'importe quel Gearlock euh, d'un point de vie ce qui est euh, plutôt pas mal je pense que vous savez tout après je vais pas euh, aller là dans les détails de chaque capacité sinon évidemment la vidéo va durer trois quarts d'heure je pense qu'on est prêt à commencer et on va donc attaquer avec la carte d'introduction et avec bien sûr sandra qui va me rejoindre Nous voici donc réunis pour le début de notre quête. On va piocher la première carte du paquet aventure, regarder un petit peu plus avant ce qu'on peut faire avec nos personnages, et puis comment on va pouvoir les faire évoluer jusqu'à euh, le boss final, jusqu'au boss final, le fameux Draenel. Alors, une petite précision tout d'abord on a choisi le mode recommandé, qui est un mode un petit peu débutant, qui nous donne quelques stats pour débuter dans de meilleures conditions et peut-être arriver au, au bout de l'aventure. On a tous les deux deux points de vie en plus par rapport au, au stade de départ, surtout les mains qui n'étaient pas euh, folles, et on avait le droit à un point de compétence. On a choisi tous les deux un dé d'attaque parce qu'encore une fois, on était assez peu dotés en, en termes d'attaque. Voilà. Et la deuxième chose à préciser avant de commencer également, c'est que euh, les trois premières cartes que nous allons explorer ici, que nous allons découvrir, elles sont prédéfinies, ce sont toujours les mêmes, euh, encore une fois, de manière à se préparer dans de bonnes conditions avant de se lancer vraiment dans le gambin. Alors, Patches, qu'est-ce qu'il qu sait faire Patches, tu es donc notre médecin de campagne. Et tu as une, un passif qui te permet, de base, de te, régénier, de te régénérer d'un point de vie à chaque tour de combat. Ce qui n'est pas du luxe, puisque c'est toi qui vas finalement euh, prendre toutes les... Te protéger. Voilà, prendre toutes les claques pour moi, j'espère. <rire> Je <suis> donc <rire> Voilà. Et tu vas pouvoir, au fil de tes compétences, surtout celle-ci, le, le métier rouge, c'est le plus important, tu vas pouvoir te soigner ou me soigner euh, selon, les, selon les besoins, et puis éventuellement aussi empoisonner nos adversaires, ce qui si ne sera pas mal. Moi, euh, tout est dans la grenade, donc j'ai différentes grenades, la frag, euh, la fumigène, euh, celle-ci qui me permet d'annuler tous les effets qu'on subit. Ce sera peut-être pas mal parce que notre fameux Drelen, il a tendance à empoisonner. Euh, j'ai la flashbang, la palme, etc. Donc dans un certain ordre, mais généralement ça va être du jeté avec en plus une euh, généralement une zone d'effet. qu'il va falloir éviter euh, que je calcine mon petit camarade à côté de moi. On commence donc l'aventure euh, au jour 1, nous l'avons vu, nous avons 10 jours et on va aller chercher la première carte. Pour L'instant, le jeu bien sûr est en anglais, mais je vais vous faire un résumé de ce qui se passe. Alors, cette carte elle nous dit que là on est encore euh, au village en train de une espèce de fête hein, pour le départ, pour le, le grand départ, hein, et il ne reste que 12 heures avant l'aube. Donc, j'imagine qu'il est euh, à peu près, je ne sais pas, 22 heures peut-être, <rire> et que bon, on est tellement énervé de toute façon avec euh, tout ce stress de sortir du village, de découvrir le, le vrai monde, que de toute façon, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à dormir. On a donc deux choix. Donc, là on a. Voilà, tout ça c'est le contexte qui vous est donné, ensuite vous la retournez et vous avez deux choix. Contrairement à beaucoup de jeux narratifs, vous pouvez regarder le résultat du choix que vous ferez. Vous n'avez pas besoin de le cacher en fait. Vous faites vos choix en connaissance de cause en connaissant les conséquences. Donc là évidemment il n'y aura pas de combat, c'est ce qu'indique cette petite icône ici. On a le choix soit de passer tout le temps qui nous reste pour s'entraîner, on voit qu'on gagnera deux points de compétence, ce qui n'est pas mal, mais. On peut aussi, tout en s'entraînant un petit peu, un point de compétence, aller voir un marchand dans une ruelle pour essayer de récupérer aussi un petit peu de butin, un petit peu de matériel. Et je pense que ce serait peut-être pas mal d'avoir un petit peu de matériel pour partir à l'aventure. Qu'en dites-vous, docteur oui, oui, <rire> Qu'en pensons-nous Très bien. C'est écrit donc que nous allons chacun prendre deux cartes de loot et en choisir une. Alors, je te donne les deux premières, je prends les deux suivantes. Et sur celle-ci, il va falloir en choisir une... Alors, moi, j'ai le choix... C'est aussi, euh, en même temps Ouais, ouais, tu peux regarder aussi. J'ai le choix soit de gagner de l'initiative pendant le combat, soit de prendre une espèce de breuvage troll très très agressif qui me permettrait de gagner euh, un point de vie définitivement, mais de passer un combat avec trois points de vie en moins. J'imagine, avec les, les effets de l'alcool. Euh, je pense que ça, ça se tente, puisque euh, Sandra va pouvoir me soigner le moment opportun, donc je vais garder celle-ci. Alors, pour des raisons de place, je mets la défausse en dessous. Ça n'a pas trop d'importance le nombre de cartes. Alors, qu'est-ce que tu as, toi Je te laisse montrer. Ouais. Alors, tu as soit une racine qui va te permettre, pendant un combat, de régénérer un point de vie de plus par tour. Donc, c'est pas mal, sachant que toi, ton passif te régénère déjà un point de vie. Ouais. Ou bien, tu as des graines qui te permettent de restaurer 3 points de vie immédiatement en combat ou cinq points de vie immédiatement également, mais hors de combat. Mmh. Peut-être que cette carte-là, en cas d'urgence, ouais. c'est peut-être pas mal. C'est ce que ouais, tu penses pense aussi, aussi ouais. Ok, d'accord. Alors, on a le droit, tous les deux, à 4 doutes maximum. On fera un petit peu de place si besoin, pas mm -hmm. plus. Si on en a plus, il faut le défausser. Et là, on arrive déjà à la fin de la journée voyez, oui, les tours peuvent aller vite. On voit aussi que cette carte, donc en bas, ça c'est euh, si la rencontre, si la carte était un succès, il n'y a, a pas d'échec possible, on va récupérer un point de progression. Donc Je la place à côté et je les placerai en, en cascade hein, pour qu'on voit le, le, le nombre de points de progression qu'on va obtenir. A savoir que pour rappel, on peut avoir 6 points de progression, mais continuer à jouer pour progresser tant qu'on ne dépasse pas les 10 jours. On n'est pas obligé quand on a les 6 points d'aller affronter le boss tout de suite. On peut prendre du temps, tant qu'on a encore des jours devant nous, pour essayer de se renforcer un petit peu. La deuxième chose qu'on a gagnée, en faisant ce là, c'est un point de compétence. Et je pense que moi, histoire d'être un petit peu en accord avec mon, ma vocation, je vais prendre le défrag, donc la, la grenade de base. Ce qui veut dire que quand j'aurai réussi, en combinant ces trois éléments, à faire, des, à faire monter mon boom, mon boom counter, mon nombre d'explosifs, de, je pourrais, une fois par combat, jeter une corna de frag, et je l'espère faire beaucoup de dégâts. Euh, donc toi, tu aurais le choix entre attaquer aussi ta vocation avec le medkit, ouais, ou bien... Soigner, ouais. ouais Ou peut-être prendre un dextérité, parce que deux, ça fait donc maximum deux dés par, euh, par tour, et c'est pas énorme, énorme. Ouais, c'est Ouais, tu serais partant là-dessus Ouais, ok, bah vas-y alors. Donc à savoir que euh, les points de vie et la dextérité, on peut pas échouer, on progressera toujours. Par contre, pour faire augmenter son attaque et sa défense, il faut faire des jets et les réussir. On en parlera peut-être si l'occasion peut si se présente euh, pour pouvoir les, les améliorer. Le tour est terminé. En fin de tour, on a aussi des choix. On en a trois en fait. Le premier, c'est de se reposer pour récupérer tous ses points de vie. Alors là, visiblement, on a été sage pendant la fête puisque on n'a pas perdu de points de vie. On est tous les deux au maximum. On n'a pas bu. Pas trop. Je crois que j'ai encore mon, mon truc en stock si besoin. La deuxième possibilité, c'est de défausser un loot et de jeter des dés pour essayer peut-être d'en trouver du meilleur. Mais là, je pense qu'on n'est pas trop mal avec ce qu'on a, donc on ne va pas le faire. La dernière option qui nous est euh, offerte, ça va être de euh, repérer les environs, en tout cas les, le, le terrain devant nous. Et ça consiste, alors je vais le faire en premier, de jeter un D6. J'aurais pu laisser ça là d'ailleurs. De jeter un D6. Et selon le résultat, donc là on est sur un point, il y a une petite table. Ça va me permettre de révéler le prochain ennemi de niveau 1, donc le plus faible, qui va se présenter à nous. Et s'il ne me plaît pas, en fait, je vais choisir de le mettre en, en dessous de la pile. Alors celui-ci, on voit que c'est un, un crapaud, un vilain crapaud, qui n'attaque pas, euh, mais qui peut nous empoisonner. Alors je vous expliquerai le détail des, de ces fameux jetons quand on, on sera en combat. Je pense qu'il peut rester là, ça ne pose pas de problème. Et je te laisse faire la même chose, pour voir ce que nous disent tes yeux d'aigle. 1. Donc toi aussi, tu vas le regarder le jeton suivant. Et c'est... Alors c'est un corbeau. Alors on voit qu'il va ajouter deux dés d'attaque, c'est en haut à droite, qu'il a, qu a peu de points de vie, mais que par contre, avec sa capacité flight, en fait, un tour sur deux, il sera parce puisqu'il sera en train de voler. Donc il faut essayer de l'éliminer vite, sachant qu'il n'a que de points de vie. Ça me paraît pas bien méchant. Donc. Disons que voilà, moi qui, qui ai affronté certains monstres, il y a des monstres même là au niveau 1, euh, qui peuvent casser nos armes et c'est pas très sympa, je pense que là on s'en sort pas mal. Donc pour le prochain combat, on sait déjà à peu près ce qui va nous arriver. Et cela termine euh, ce tour 1, oui, oui. cette euh, fête euh, très sobre que nous avons euh, vécu tous les deux. On passe maintenant au deuxième tour. Oui. Nous sommes donc au tour de Bonjour Patisse, bien dormi Non, pas dormi du coup, puisqu'on a fait la fête toute la nuit, on s'est entraîné dur, on est allé faire un petit peu de commerce. Non, on a été sage. On a été sage, et d'ailleurs je pense que euh, je vais en profiter pour prendre tout de suite ma, mon breuvage troll, on va en parler. Euh, mais tout de suite tirons la deuxième carte de quête et voyons ce qui nous arrive au sortir du village. Alors, je vais décider moi tout de suite, je vais être joueur, euh, de boire en fait ma, mon breuvage troll. Ce qui veut dire donc que je augmente définitivement ma vie de 1. Donc, je prends un jeu d'en plus. Mais qu'au prochain combat, je réduirai ma vie de 3 points de vie. Donc, ça va être un combat où euh, il faudra faire attention. Il faudra que mon, mon copain Patchise euh, soit au petit soin pour moi. Nous sommes donc au tour de. Et. Alors je dis voyons ce qui nous arrive, mais évidemment, après quelques parties, vous avez une, une bonne idée de ce qui se passe pendant les trois, les trois premiers tours, qui sont prédéterminés. Et ça nous dit qu'on a à peine fait 15 pas dehors, qu'on prend déjà une flèche dans la chaussure, heureusement pas dans le pied, et qu'on se rend compte, au cri des villageois derrière nous, qu'on est déjà attaqué. Attaqué, certes, mais alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Soit on crie pour que les gardes nous aident, on imagine qu'ils vont monter sur les, sur les murailles pour tirer des flèches hein, pendant qu'on se bat, euh, soit on décide de montrer à, à toute notre, euh, notre population, à, toute la, à tout le village, ce dont on est capable, et on choisit d'affronter les monstres sans aide, ce qui nous donnerait, on le voit, un petit peu plus, euh, un point de compétence en plus. Est-ce qu'on fait les malins ou est-ce qu'on appelle les gardes euh, à la rescousse On va demander l'aide des gardes. Bon, on va demander l'aide des gardes. Alors très bien. <rire> Ça va me permettre de vous montrer comment on installe un, un combat, puisque là c'est notre premier combat. Alors, on n'oublie pas que je commence ce combat avec trois points de vie en moins. Donc boomer les stropiers à 3 points de vie, ce qui va être je pense assez délicat à gérer. Je compte sur toi. Cool. <rire> je vais essayer. La première chose qu'on dit, c'est que la battle queue, c'est-à-dire la... La, la liste, le... la pile de monstres qu'on va affronter, dépend des body points. Alors comment ça se calcule C'est le nombre de jours, donc la jour 2, multiplié par le nombre de personnages, encore 2, 2 fois 2, 4, donc on aura 4.. Euh... On a une, une battle queue de 4. On doit toujours aller chercher ici le plus élevé pour atteindre 4. Donc évidemment, on ne peut pas prendre 2 monstres 5. Ça veut dire qu'on va devoir affronter 4 monstres comme ça. Donc j'en prends 4, sachant que les deux premiers, on les a vus grâce à notre scouting intensif. Je révèle le premier, donc on le connaît. Le premier, donc, il sera en position 1. Donc je prends le jeton 1, je le mets en dessous. Voilà, ça signifie qu'il sera, il va partir d'ici, en fait. On regarde ses stats, il a 4 points de vie. Donc je prends 4 jetons. Et on voit qu'il se bat au corps à corps, donc je le la mets sur la case corps à corps. On va faire la même chose avec tous les suivants. Donc le fameux corbeau de tout à l'heure, qui lui n'a que deux points de vie, qui sera en position numéro 2. Et il se bat aussi au corps à corps, donc il va ici. Le troisième. Alors là, c'est la surprise. Le troisième, ah bah, c'est celui que j'espérais éviter à tout prix. Ouais. ouais. Il est pas beau, lui. Hein. Il est pas beau, déjà. Ce qui est pas un avantage. Il a 5 points de vie. <rire> et... et malheureusement, lui, quand on l'attaque, il casse nos armes. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de mal à le tuer par des moyens conventionnels. Et, et... c'est systématique. On pète les armes. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois que tu vas acheter un dé d'attaque, eh ben, tu ne pourras pas le réutiliser. Tu vas l'épuiser comme tu épuiserais, euh, tu vois, ces dés qui sont là, là tous tes dés de métier. Okay. Donc je vais essayer de l'avoir à la grenade, j'espère, et puis euh... et puis euh, oui, pour le coup, heureusement qu'on a appelé les gardes en, en renfort parce que euh, ça va être tendu. Et le dernier, qu'est-ce que c'est C'est un vilain gobelin. Alors il a missif, que je ne connais pas par cœur, je vais regarder ce qu'est ce caisse pouvoir, ça nous dit que... Il nous enlève des, des dés de notre zone active. Donc, si on va prendre des dés de défense, il va nous en débarrasser, malheureusement. Mais il n'a que deux points de vie. Et il est à distance. Donc, il est en numéro 4. Il est à distance. Et on a quand même une belle brochette de bestioles à taper. Alors, le plus. Maintenant, ça va être. Alors, ce que j'ai oublié de faire, pardon, c'est de placer les dés d'initiative qui sont. Qui sont, qui sont des décolorés que je pensais avoir sortis, qui sont là. Ah ouais. Ouais. Donc le bleu, le il bleu a une initiative de 3, on le voit en bas. Le deuxième, a une initiative de 5, et donc lui, il va très très vite. Notre ami qui casse les armes avec une initiative de 2. Et le vilain gobelin, une initiative de 4. Et nous, on va évidemment jeter notre dé pour voir où est-ce qu'on se situe dans tout ça. Alors, je vais, prendre, je vais commencer. 4. 4, c'est pas trop mal. Donc, je vais pouvoir me placer juste après, finalement, le corbeau. celui -là. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Et un 3. Un petit peu moins bien que le 3, <rire> puisque tu vas te retrouver ici. Donc, de toute façon, c'est le corbeau qui aura l'avantage. Maintenant, c'est à nous de nous placer Évidemment, moi, je joue à distance, donc je ne peux me placer que derrière. Et toi, qui es au corps à corps, tu vas pouvoir te placer où tu veux, devant. Je me dis que si tu te mets au milieu, tu vas pouvoir attirer tout le monde autour de toi, puisqu'on ne peut pas attaquer en diagonale. Il n'y a que les... les personnages à distance qui attaquent en diagonale. Si tu te mets ici, lui, lui va venir ici, mm. le crapaud, et lui, du coup, il va se rabattre sur moi. Alors, je vais juste avoir le, le gros. Tu auras lui en face de toi et le crapaud qui va venir à côté. Mm. Alors, si tu te mets au milieu, tu concentres les trois sur toi. Et ça me permet d'économiser mes petits points de vie pour peut-être essayer de tuer lui là-bas. Ouais. À coup de dé, tu sais, d'attaque normale. Ici. Alors, on a donc l'avantage, heureusement, grâce à ta sage décision, qu'au début de chaque, de chaque tour, euh, les flèches des villageois derrière nous vont infliger un dégât. Euh, alors, un true damage, c'est des dégâts qu'on ne peut normalement pas parer, à chacun des adversaires. Donc ce qui veut dire que bah, là on est au début du tour, donc lui perd un point de vie, lui également. On répète l'opération pour tout le monde. Et je pense que ce sera salvateur parce que du coup même si le vilain Orc casse toutes nos armes, on pourra au moins compter sur les villageois pour le finir. Alors qui commence On a vu que c'était l'oiseau. Alors ils peuvent se déplacer les monstres de deux cases et ensuite faire leurs attaques. Donc... L'oiseau se déplace ici. Il se trouve, il attaquera toujours l'ennemi le, le plus proche, hein, le, le combattant corps à corps. Et il va nous jeter 2 dés. Alors 2 dés, c'est quand même pas mal. En espérant qu'il n'ait pas trop de réussite. Un dégât. Un dégât, c'est potable. Donc, tu enlèves un jeton en dessous. Sachant que celui-là, de toute façon, tu vas le récupérer au début de ton tour, puisque au début de ton tour, tu récupères un point de vie. Alors, on n'oublie pas surtout sa capacité vol. Donc on lui met un des vols, et pour le tour à venir, il est inciblable. Il s'est envolé. Personne n'a vu mon mime merveilleux, parce que la caméra frontale n'est pas activée, mais je viens de le faire. Ensuite, c'est à toi. Non, c'est à moi, pardon, ouais. c'est à moi. Alors, j'ai 3D. J'ai 3D, lui, là-bas, n'a qu'un point de vie. Mais je me dis que si je, si je jette un seul des attaques et que je loupe, on va s'en vouloir. Parce que là, si je le tue, du coup, il n'aura pas eu le temps d'agir avant de... Mmh. Donc, je pense que je vais prendre deux dés d'attaque. Et peut-être quand même que je vais commencer à fomenter une grenade. Alors, pour rappel, il faut que je jette ces 3 dés-là et que j'ai au moins un élément sur chacun pour, pour pouvoir fabriquer un, un grenade ouais, et utiliser ça. Donc, on va commencer par les éléments... Et donc ça fait voilà mes trois dextérités. Et puis espérons que ça aille pour le mieux. Je précise donc qu'à distance, il n'y a pas de ligne de vue ni rien. Donc moi qui suis attaquant à distance, je peux le cibler lui comme n'importe qui. Et lui pareil, peut cibler qui il veut. Je cible donc ce vilain loup là. Il y avait un déloupé, donc je suis quand même bien content. Alors j'ai un élément, donc celui-là il va dans mon lot. Celui-ci, il est acquis. J'ai un déloupé que je mets ici, dont je vais me servir juste après. Faites attention. Et donc deux dégâts, deux dégâts ça veut dire que notre ami Gobelin, ami avec des gros guillemets, est mort. Je vais vérifier sur ma fiche, mais je crois que euh, le, mon premier pouvoir, alors ce que je mets ici, non c'est pas terrible, je vais le mettre ici. Ouais. Donc pour un des loupés, je peux.. Euh, en gros je jette ce que je trouve, je lance ce que je trouve, et je peux infliger un dégâts. Ah mais mince, par contre, lui, il n'a pas de. Il vole, donc je peux pas le cibler. Bah écoute, je vais peut-être jeter un caillou sur lui, ouais. ou de la poussière, je ne sais pas ce que je jette. Mais donc je l'utilise, j'aurais pu aussi économiser hein, bien sûr, hein, pour, euh, pour en avoir plus et faire des, des, des choses plus intéressantes. Mais comme c'est défaussé à la fin du combat, je pense que là je pas le temps d'arriver par exemple à 6 pour euh, améliorer mon passif. Donc on va aller au, au plus pressé et puis mmh, euh, et, on voilà, éviter de faire euh, que notre bon vieux patchis souffre trop. Donc je lui ai jeté un petit peu ce que je pouvais. C'est terminé pour moi. Le 4, donc le vert, lui il est mort, donc il ne joue pas. Et coup de chance c'est à toi. Donc, grâce à ton passif, tu vas récupérer tout de suite ton point de vie perdu. Donc là, on est quand même pas mal. Hein. Tu, ouais. tu tiens le fort pour l'instant. Sachant que le plus dur est à venir parce que eux n'ont pas encore attaqué. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais je... Avec ton soutien. Là. Avec mon soutien, euh, <rire> tout en jetant des brindilles derrière là, à, à, à tout le monde. Ouais, écoute, je vais essayer de m'en prendre euh, au crapaud. Au crapaud. crapaud. Ouais. Pour éviter. De euh... ouais, toute façon, si tu attaques lui. Même si tu le cues, tu vas perdre tes dés, puisqu'avec Break, en fait, il défausse les dés d'attaque que ouais, tu utilises. Ouais. Ouais. Donc, c'est mieux d'essayer de taper. Alors, sachant que toi, tu n'as pas trop le choix, je crois, pour l'instant, Oui, puisque tu as trop en dextérité. Donc, ça fait deux attaques, un défense. Ça pourrait être sympa. Donc, deux comme ça, un comme ça. ça on souffle dessus Non. Non, non, non. <rire> <t 'intéresse. rire> tu vois, te réduis. Oh. <rire> Donc, un G. Ah, il y a un petit reflet. Voilà, un G assez peu satisfaisant, finalement. Donc tu as... Si. <rire> tu, as gagné... <rire> tu as gagné un point de défense, ça c'est ouais. sympa. Ouais. Tu as gagné un raté. Donc on voit que Pachise avec un raté il ne peut rien faire. On ne ouais. le voyait peut-être pas, mais en tout cas on ne peut rien faire. Il faut en avoir, faut en avoir un petit peu plus. Ça le premier ne sert à rien. Voilà. Et donc un dégât que tu mets euh, sur notre ami. Euh, je voilà, sur notre ami Crapaud. Bon, à minima, tu te protèges un petit peu. Ouais. On suit donc la liste et ensuite c'est au bleu, bah, c'est au crapaud. Alors le crapaud on voit qu'il n'a pas de dé d'attaque en haut à droite, Puis tout ce qu'il se contente de faire c'est d'empoisonner. Alors on met un dé poison 2 sur toi, mmh. ce qui veut dire qu'au prochain tour tu prendras 2 dégâts et ça diminuera à 1. Ensuite tu reprendras 1 dégât et il s'en ira, c'est dégressif. C'est tout ce que lui va faire. Et le golem, le golem va se déplacer ici. Bon il casse les armes mais il n'est pas trop méchant parce que finalement il n'a qu'un dé d'attaque. Donc on voit qu'il te fait un dégât. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt raisonnable. Je t'ai des ouais. Et nouveau tour, alors, pardonnez-moi, j'ai oublié ce fameux dé qui sert à compter les tours, puisqu'en fait, au bout d'un certain nombre de tours, on va tous perdre des points de vie à cause de la fatigue. On n'y est pas, hein, mais euh, voilà, j'aurais dû penser à ça avant tout. Ouais, j'avais pas eu l'impression. Ouais. Euh... Les gardes tirent. Donc, chaque ennemi part encore un point de vie. Sauf bien sûr celui-ci qui est invincible. Donc, on imagine qu'il vole assez haut pour être hors de portée des flèches. Mais par contre, les autres adversaires sont... commencent à avoir pas mal de trous dans la dans la panse. Alors, vous savez que je ne finirai pas ma grenade pour ce tour, parce que là, il me manque encore trop d'éléments. Et puis, ce sera un petit peu gâché vu les points de vie qu'il leur reste. Mais je peux tout de même essayer d'en finir au moins un. Je pense que je pourrais tenter de casser mes l'attaque euh, est lui qui t cassé mes dés d'attaque puisque de toute façon euh, de toute façon tu vas jouer avant toi tu joues avant qui et on a le corbeau ouais. ah oui c'est le corbeau qui joue en premier pas donc ouais. c'est pas moi j'étais trop pressé et après c'est ah, euh, toi moi ouais. moi toi ouais ok donc le corbeau et il a rejeté deux dés d'attaque pour te pour s'en prendre à toi ah là c'est un petit peu plus méchant, on est sur 3 dégâts. Sachant que tu as un bouclier, donc tu vas pouvoir le défausser pour prendre un dégât de moins, donc ça se fait 2 dégâts seulement. Ensuite, euh, donc là, il se pose, puisqu'il alterne entre le, la position vol et la position posée. Donc là, c'est le moment de l'exterminer. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire pour être sûr qu'il ne, ne reparte pas, euh, qu'il ne se réenvole pas au prochain tour. Donc je pense... Bah, de toute façon, là, avec les gardes... Là, au début du tour, les, le garde va le tuer. Donc en fait, il n'y a pas besoin de l'attaquer. Euh, ouais, non. Ouais. Bah, si, lui, je peux. De toute façon, à un moment, on va falloir le taper. Ouais, ouais, donc ouais. je pense que je vais m'en prendre à lui. Avec... Deux dés d'attaque pour faire bonne mesure. Et comme il me reste un dé, je vais continuer à essayer de préparer ma, ma grenade pour plus tard. Donc Deux dégâts, c'est bon. On voit que j'ai aussi récupéré une mèche. À part la mèche, ici, j'avais inversé les deux. Ça n'a pas grande importance. Voilà, donc mes dés sont épuisés. S'il casse les armes, par contre, lui, il est mort. C'est maintenant à toi... Et là, si tu pouvais te débarrasser euh... du crapaud, ouais, ça ferait qu'on aurait gagné le combat. Alors, au début du combat, tu aurais gagné un point de vie. Ouais. Mais à cause du poison, tu en perds deux. En perdre, ouais. Donc en fait, tu en perds encore un. Et puis, bah écoute, fais toi plaisir. <rire> tu vas pouvoir jeter, bon, comme d'habitude, deux dés d'attaque, un dé de défense. Et en espérant avoir au moins une réussite pour me débarrasser du vilain crapaud. C'est très bien. Ouais. Un dé défense qui je pense ne nous servira pas. Deux dés d'attaque. Mais c'est très bien. <rire> c'est ça surtout qu'il faut retenir. Donc le dé de défense qui ne te servira pas, mais on le met pour le principe. Le crapaud ne croissera plus par chez nous. Et du coup on peut enlever aussi son dé. Le tour est terminé. On passe au tour 3. Et là, grâce à nos féroces archers... Le corbeau tombe à son tour. Alors, j'en complique ça un petit peu n'importe comment. L'important, c'est que la défaut soit là. Et c'est une victoire. Sachant que tu es encore empoisonné, tu, tu, guériras, tu guériras sur le tas. Donc, nous récupérons nos personnages. Et on va maintenant pouvoir aussi récupérer nos récompenses. Alors, comme on a demandé de l'aide aux villageois, on n'a pas frimé. Donc on n'a pas le droit à ce fameux point là de compétence compétences qu'on aurait eu si on s'était battu seul. En mm -hmm. même temps, vu ce qui nous reste, je pense que c'était bien. Non c'est bien. Vrai. Ouais. Et en bas, on va voir ce qu'on va récupérer. Donc on gagne quand même chacun un point de compétence. Et là, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire. Alors, Moi, je pense mm -hmm. que là, ce qui te manque vraiment, c'est le medkit, c'est-à-dire ton ouais. cœur de métier. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais ouais, ouais j'ai rien. Non. Plutôt que parce que là, tu fais toujours la même chose, mais c'est vrai que c'est pas... pas. Ouais pour la suite. Ok. Et moi, je pensais. Moi je pensais que je ne savais pas trop. Ah si, euh, une qui est très très bien, c'est le Body Search, qui me permet de, bah, de fouiller pour trouver plus de composants. Donc moi je vais améliorer le Body Search, donc c'est le 13 pour moi, il faut juste le trouver, il est là. Donc euh, la plupart des phases me permettent de trouver des composants de mon choix. Certaines me permettent de trouver un trésor directement ou de regagner de la vie. Donc c'est un dé qui est assez utile en, en, quand les combats sont difficiles. Et toi du coup, alors je précise, que, ouais, voilà, on n'a pas eu de chance, euh, il me manque le dé numéro 1 dans l'exemplaire que j'ai reçu. Donc on va utiliser un dé de substitution, il euh, n'y a que la couleur qui change finalement. Donc ne vous offensez pas, on aura le dé numéro 4 au lieu du, du, du dé numéro 1. Mais euh, les résultats seront interprétés de la même manière et c'est vraiment, bah, je pense, hein, un coup de pas de chance de... dans le, voilà, la boîte que j'ai reçue et la manière dont elle a été assemblée. Nous allons ensuite... On le voit en bas, gagner chacun un trésor de plus. Tu veux le premier ou le deuxième Très important. deuxième. Des herbes. Ah bah c'est bien, ça, ça me permet de me soigner en combat. Être -être. Oui, c'est vrai, je montre peut-être. Voilà, donc je peux l'utiliser trois fois en l'inclinant au fur et à mesure pour gagner un point de vie. C'est bien pour les, les moments où Paty ne sera pas disposé mmh. à m'apporter son secours. Et toi, une gemme. Alors, les, march les marchands euh, vous donneront euh, un coffre verrouillé en échange de cette gemme. Donc, on pourra, oui, pendant la phase de récupération qui est maintenant, tu peux échanger cette gemme contre un coffre verrouillé. Bah, je pense que tu le feras de toute façon. Mm -hmm. On va attendre, mais non, on y, on, en fait, on y est. Puisque là, on a, on a effectué toute la carte. On voit que cette carte nous donne un point de progression en plus. Donc, on progresse. On en est à deux. Pour rappel, il nous en faut 6 pour oser affronter euh, ce vilain de hélène. Et encore une fois, les trois fois possibles, Ce que je ressors ici pour mémoire, tu as déjà la possibilité d'échanger ça contre un coffre. Ouais. Je pense que c'est bien de le faire. Tu me laisses pas le choix en fait. <rire> c'est vrai, j'en conviens. Je te laisserai, voilà, à partir de maintenant, je te laisse faire ce que tu veux avec ce coffre verrouillé. <rire> Qu est maintenant qu'il est verrouillé, mais justement, c'est super intéressant puisque euh, dans cette phase d'entretien euh, où nous sommes maintenant, tu vas avoir le choix de tenter de le de déverrouiller. Ouais. Voilà, alors c'est un tout petit peu plus complexe que le reste. Et encore, je vous montre la carte. Un coffre est composé de trois éléments, le lever, le levier, si vous voulez, trip, donc le fait de, de crocheter et la force. Il faut les résoudre dans l'ordre, c'est à dire que vous allez jeter 3 dés ici et vous voyez que sur ces dés, on a du T, on a du F et on a du L quelque part. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que Sandra va devoir faire avec ces trois dés, et un dé qui va permettre de faire varier le résultat, c'est d'avoir au moins un L. Tu ne veux pas souffler sur les dés quand même Allez, toi souffle. Ça marche bien normalement. Ouais. Pas mal du tout. Donc, je montre à la caméra ce qu'on a. Ce dé-là permet donc de manipuler les dés nous aurait permis de changer une lettre pour une autre. Je peux mettre un T par exemple ici, si j'avais eu plus de T. Donc là on voit que le lever, on l'a. Donc ce délai on le met de côté, ou on le met là si on veut. Et tu as le droit de recommencer. Par contre cette fois il faut arriver à 6 trips. 6 trips c'est quand même pas facile. Alors tu as un trip, un levier, éventuellement tu peux changer une lettre, donc au maximum ça te ferait 2 trips. Et malheureusement donc son essai s'arrête là, mais la bonne nouvelle, puisqu'on si a toujours une. C'est que euh, on considère là, que le levier c'est fait, donc la prochaine fois, tu auras les 3D pour essayer d'avoir euh, tes fameuses 6 Voilà. Reste maintenant le choix qui, je pense, va être assez évident pour tout le monde, mais je te le laisse quand même. Est-ce que tu veux euh, échanger ton loot pour avoir du meilleur loot Est-ce que tu veux aller voir ce qui se profile dans la région pour voir les, les, les monstres qui risquent de nous tomber dessus Ou est-ce que tu veux te reposer pour récupérer tous tes points de vie moi, mon choix, il est vite fait. On va faire une sieste. Ouais, moi, j'aurais bien fait la même chose parce que... Ouais, 3 points de vie. Je, vraiment, je vais te je couvrir avec 3 points de vie. <rire> t'as bravo à des limites. Je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc, évidemment, on revient au round 1 pour le prochain combat. Tu récupères ton dé, le mien. Et puis, je te laisse donc repasser à tous tes points de vie. Donc, ça fait combien 7, 7, ouais. Donc, il euh, faut 4. 4. Et voilà. Ce qui conclut, si je ne m'abuse, le deuxième jour de notre aventure. Nous sommes au jour 5 et euh, le jour 5 est un petit peu particulier puisqu'on va avoir une carte assez rigolote à faire et c'était pour euh, vous montrer un petit peu toute la diversité de ce qui se passe dans le monde euh, de Too Many Bones. Il faut quand même noter que Sandra a réussi en un coup ouais. à déverrouiller son coffre, à faire son 6-strip et derrière son 1-force. Elle a donc récupéré un collier de chasseur. A chaque fois qu'elle va tuer un monstre, elle va le mettre sur cette carte. En tout cas, tous les, le premier monstre et tous les monstres du même type. Et pour chaque monstre, ça lui permettra de jeter un dé d'attaque en plus. Donc c'est vraiment... On voit que ces coffres-là sont difficiles à déverrouiller, mais qu'ils ont clairement leur intérêt. On s'est spécifié un petit peu tous les deux. Alors, euh, Sandra est partie pas mal sur le poison, ouais, hein, t'avais quand même tes fléchettes. Et puis t'as ton petit steam kit là, qui ouais. permet de buffer les points de vie au-dessus du maximum, ce qui est pas mal. Et puis vous voyez qu'on a tous un petit peu... Alors moi, pas trop la défense pour le coup, mais on a un petit peu maxé... Euh, Ouais, défense et euh, attaque. Et attaque avec la dextérité pour ah pouvoir jeter oui, oui. de tout. Ouais. Donc là, on, est quand même sur un, on commence à être sur un, une belle bestiole. Je t'enlève le dé de défense qu'on avait oublié dans le juste ouais, avant. Ouais, ouais. Et là, ce qui se passe, ce que nous raconte cette carte, finalement, c'est qu'on euh, se retrouve devant une pile de cailloux de rochers Rocher. qui est euh, littéralement incontournable. Donc en fait, il faut, euh, il faut la contourner. Et c'est une espèce de mini-jeu, quelque part. On va donc poser deux piles... 2 trois points de vie qui représentent des rochers. Non, j'ai rochers. Voilà. Pour... Par Gearlock, donc Donc on en aura 4. Et on va se placer en face. La bonne distance, ça ne me pas prendre évidemment les projections. Et il va nous falloir les détruire avec les deux explosifs qu'on a. On en a deux chacun. Pour chaque explosif, on jette 2 dés. Et euh, comme ce sont des explosifs, il y, y a un effet de, de souffle. Donc si je fais, par exemple, deux dégâts ici, j'en ferai un aussi aux piles qui sont sur les côtés. Alors j'attaque. C'est un petit peu. Euh... C'est à la fin un jeu de dés aussi, un casse-tête pour placer les ciblés au bon endroit et essayer avec le souffle d'en détruire un maximum. 1. Même nul. <rire> Alors un, du coup, on va l'enlever plutôt sur le côté. Comme ça, s'il y a un souffle, ça fera peut-être le ménage. À toi. 1. Ouais. Bon. <rire> <Un. rire> on va enlever celui sur le côté. Alors, on n'a plus qu'un G. On est mauvais. Je pense que statistiquement on peut plus y arriver. Non. Encore que... Ça fait jusqu'où ces délais Ça fait jusqu'à 2. Si je fais un 4... Si je fais un 4 on est bien. Tu le feras pas. <rire> ok merci. <rire> <rire> Allez, un 4 juste pour, euh, pour avoir fait... raison. 2. Bon. C'est vrai que je l'ai pas fait. Mais 2 c'est pas mal. Ça ferait par exemple 2 ici. 1 ici ah, ben, on peut plus. Aïe aïe. Donc c'est un échec. Cuisant, cuisant. Euh, donc c'est un échec, on ne va pas récupérer ni le point de progression, ni les points d'expérience. Mais entre guillemets, ce n'est pas un drame en soi. Il n'y a pas d'autres conséquences que ça. On a perdu entre guillemets un jour. Du coup, on va passer à la phase d'entretien. On n'a pas besoin de récupérer de points de vie puisqu'on les a déjà tous. Donc on va pouvoir aller explorer et voir quels monstres nous attendent par la suite. Nous voici rendus au tour 9, et euh, par excès de confiance peut-être, euh, à mon initiative j'en conviens, j'ai décidé que nous n'attendrions pas le dernier tour pour, euh, pour aller affronter le boss, puisque, euh, pour rappel, ce boss nous laissait 10 jours pour l'affronter. J'avais l'impression qu'on était prêt et puis j'ai une, une impression qui s'effrite très vite quand on se rend compte de ce qu'on va affronter. Alors ce boss, il est assez particulier. Il est ici, euh, sa règle à lui, c'est qu'il ne, euh, ne peut pas perdre de points de vie tant qu'il y a des monstres de type Marais en combat. En l'occurrence on en a un ici et un ici, c'est le petit icône verte qui est en bas à droite. Donc il nous faut impérativement éliminer ces deux monstres-là avant de pouvoir commencer euh, à lui infliger des dégâts. Il va aussi jeter un des spéciales, qui est ici, celui que j'ai confondu tout à l'heure avec le des poison, d'ailleurs vous m'en excuserez puisqu'il il ressemble pas mal. Et en fait il va euh, donc à chaque tour soit appliquer le poison sur quelqu'un, euh, soit l'augmenter, euh, augmenter les dégâts de poison que, que nous allons subir. Ici on a ce qu'on appelle la battle queue, c'est-à-dire que quand on a calculé, donc deux joueurs fois jour 9 ça fait 18, donc il ne peut pas y avoir plus de 4 monstres en jeu en même temps, donc tous ceux qui restent pour faire 18, ils sont ici. Dès qu'un des monstres sera éliminé, eh bien c'est un de ceux-ci qui viendra prendre sa place. On a toujours les plus forts en haut et les plus faibles en bas. Euh, que dire, sur nos stats, euh, que j'ai boosté un petit peu, mais je, je me demande si j'ai pris assez finalement de grenades explosives, puisque j'ai que deux types de grenades, mais comme les dés, une fois qu'ils sont jetés, ils sont, ils, sont, ils sont épuisés, je ne pourrais pas les réutiliser. Ça me paraît peut-être un peu faible. Il me reste ici une herbe, j'ai trouvé deux fois ces herbes-là, donc euh, il me reste un petit peu, qui peut me rendre un point de vie. Euh, voilà, j'ai quelques bombes d'avance. Toi, tu t'es encore bien, bien boosté depuis tout à l'heure Ouais. Et puis, oui, donc tu as quand même pris de quoi maxer le soin maintenant. Hein. Oui, ouais, euh, Ouais. Donc pas mal de. Ouais. Alors malheureusement, comme c'est le roi des marais, ça, je... on l'a vu un petit peu tard. Parce que normalement, on peut étudier le boss avant. Ce boss est insensible aux poison, Donc ces fléchettes et ces poisons, il faudra les ses toxines, il faudra les utiliser sur d'autres monstres. Et les dés bleus, la différence avec les rouges, c'est qu'ils peuvent augmenter les points de vie au-delà du maximum. Donc ça pourrait nous donner un petit boost en début de partie, pourquoi pas. J'ai, moi, une armure là qui est très bien, qui me permet d'augmenter mes dés de défense de 1. Je pense que sur le premier, je vais peut-être tenter de mettre un petit peu de défense, sachant que j'ai des grenades d'avance. Et puis, bon bah le tout va être de d'optimiser ses, ses décisions, hein, ses choix, sachant que malheureusement, donc lui, est intouchable, donc on n'a pas éliminé les deux sur les côtés. C'est le bleu qui commence, donc c'est justement euh, ce vilain boss. Donc ce vilain boss, il a 8 points de vie, il jette 3 dés d'attaque et 2 dés de défense à chaque tour, ce qui est quand même assez énorme. Donc il va faire un déplacement comme ceci, pour se mettre au contact du joueur le plus proche. Il pourrait même frapper deux joueurs hein, s'il avait deux joueurs à sa portée, ce qui n'est heureusement pas le cas pour le moment, puisque les diagonales ne fonctionnent pas, euh, à part, encore une fois, à distance. Et il va jeter ses dés, donc le dé de boss, plus 3 dés d'attaque, et deux dés de défense. C'est pas mal tout ça. Alors, que voyons-nous on voit que. Oulala! Là là. Mmh. Ok, donc 6 points de vie déjà. 6 points de vie en moins. Les... Il a fait les meilleurs jets possibles en fait. 3, 4, 5, 6. C'est que pendant ton tour ça? Ah non, ça, ça marche même pas. Non ah mince! Ben, ah, tu je joues après? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ah, moi je joue vraiment. Euh... Ah ouais, tu vois après le vert, le vert, qui va s'en prendre à toi aussi, ouais. <rire> ça va être excessivement court, il a un dé de défense, on va le mettre sur sa carte pour plus de lisibilité, il attire une petite potion, euh, une petite potion là, de poison, et ça en fait ça augmentera un effet de poison existant, il n'y en a pas, donc heureusement tu n'es pas empoisonné, c'est ta, ta consolation, c'est tout ce que va faire ce, ce vilain pour l'instant, et là c'est à moi, j'ai peut-être quand même de quoi... Temporiser, puisque euh, pff, non, pas du tout, en fait. pas du tout, pas du tout. Je pourrais parce que moi j'ai une flashbang, mais ça sert à rien du tout. Je pourrais l'attaquer évidemment. J'ai 4 dés de défense de d'attaque, pardon. 4D, je peux peut-être le tuer. Hein. Il y a combien de points de vie 5. Si je jetais 4D. Alors c'est dommage, quand en plus c'est même pas celui qui nous empêche d'attaquer le boss, mais là c'est celui qui te menace directement. Après toi tu peux te soigner, on n'est pas trop embêté avec ça. 4 dés d'attaque, il me resterait 2 DHT. Je pourrais jeter une grenade sur lui. En plus l'effet euh... irait également sur le... le golem à côté. Donc j'utiliserai ma frag. Ça le big boom ça inflige des dégâts à tous les monstres. Ou à nous, parfois, si ça loupe. Mais j'attends, de j'aime pas attendre que le boss soit vulnérable pour la lancer. Donc là, on sera à 5 dés. Il me resterait un dé à jeter. On peut-être éventuellement jeter un dé de défense pour le garder. Ou... ou non, je vais essayer de jeter mon casing pour pouvoir refaire encore des bombes. Donc si je jette ce dé-là, je dois diminuer mon compteur de bombes de 1. Oui, je sens la... le doute dans tes yeux. <rire> Souffle pour la bonne cause <rire> ou c'est nul alors non c'est pas si nul en fait non, mais j'ai mes sont juste nuls. Mauvais. <rire> <rire> alors là on voit tiens c'est bien vous l'aurez vu une fois que je me retrouve avec un casing donc j'ai un chaque je peux défausser les trois ça je peux le faire à tout moment pendant mon tour pour gagner un compteur de moment en plus alors mais j'ai celui ci on va se mettre de côté on va essayer d'attendre peut-être d'avoir un, un petit peu plus mais des attaques n'ont pas terrible, je fais que 3 dégâts. Par contre, la grenade elle a vraiment eu du succès, puisque je fais 4 dégâts avec la grenade. Donc 4 et 3, 7, ce qui veut dire que, ouf, lui, il est mort. Ce qui te sauve un petit peu la mise, en tout cas ce qui permet de temporiser, puisqu'il y en a un autre qui va apparaître. C'était un 1, 1, 1, 5, donc il va ici. Voilà, et avec le, le rayon, j'inflige la moitié des dégâts, donc 2, à ce monstre-là. Dès-là, on le retire. Et on peut souffler. Alors, le monstre qui vient d'être battu va malheureusement être immédiatement remplacé par ce loup. Alors, ce loup, il a 4 d'initiative. Il est joli. Il est joli, mais il est méchant aussi. Il a 6 points de vie. Ça commence mal. 6 points de vie, donc il est en soit numéro 4. Il est au corps à corps. Et heureusement... Quand un monstre arrive après le premier round, il est tout en bas de la chaîne qui va arriver ici. Ah, mais du coup, il joue, il joue encore avant toi, alors. Alors, petite erreur de ma part, un, quand un nouveau monstre apparaît, il apparaît toujours tout en bas de la zone d'initiative. Vous allez dire, ça nous arrange bien. Oui, c'est vrai, mais ça reste la règle. Donc, ce vilain loup euh, qui met deux dégâts en retour dès qu'on l'attaque, il riposte. Euh, il voit en dernier... Donc évidemment je ne suis pas affecté par la riposte puisque je suis à distance donc c'est peut-être moi qui vais essayer de taper dessus. Toujours est-il que c'est à toi. Et là on est en urgence médicale. Ouais. Je rappelle à ceux qui ont oublié que voilà, grâce à, cette, euh, à ce collier de, de guerre, l'adossement tu as 3 d d'attaque gratuit. Ce qui est bien parce que tu vas pouvoir du coup te focaliser peut-être sur le soin et la défense. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses soigner. Tu vas te soigner, tu prends le gros soin du coup, ouais. ouais. Alors le gros soin. Euh, ce serait peut-être même pas mal, tiens, mm -hmm. d'utiliser un poison sur cette bestiole-là. Ah non, tu peux pas... Es, euh... Attends, je vérifie quelque chose, donc que réfléchis. Ouais, la fléchette, tu peux la lancer à distance, parce que là, il n'est pas à portée de mêlée. Peut-être que tu pourrais ouais, mettre que lui mettre un petit poison ouais. dans la figure. Allez. Donc il te resterait 3 dés à jeter. Et du coup... Soit tu mets que de la défense, soit tu mets aussi ouais, un petit steam, mmh. comme tu préfères. je pars là-dessus. Ok. Donc un steam et deux défenses alors 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Allez. Espérons. Ça fait quand même pas mal de dés tout ça. Allez. On n'a pas soufflé, je sais pas si. Il euh... bon, y a du beau. Il y a du beau là-dedans. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Alors on va commencer par le plus important. Tu récupères 5 points de vie. Donc, ce délai est épuisé, il va là. 4 et 5. Donc, tu arrives presque à ton maximum. Ouais, Il faudra un de plus. Et t'en faudra un de plus. Mais, fort heureusement, grâce à ton Steam Pack, tu as aussi 2 points de vie bonus. Alors, techniquement, tu peux aller mettre deux jetons ici. Je trouve pas ça indispensable. Je me dis que le plus simple, c'est tout simplement de tourner ce petit délai quand tu perds les points de vie. Ouais. Tu as 3 dés de défense Qui va te permettre De voir venir quand même Je te laisse les mettre bien si tu veux Tu as lancé ta fléchette Donc sur ce vilain loup qui prendra Des dégâts de poison Et tu as fait 3 dégâts Donc là je pense qu'on peut Est-ce qu'on peut parler d'Excellent G Pas mal La modestie t'honore Et hey. Il est mort. Mais il est mort. Ouais. Grâce à toi. Et ça, ça par contre, c'est capital. Parce que celui-là, c'est vraiment une plaie. Donc on est ravis de s'en être débarrassé. Même si évidemment, le remplaçant va arriver immédiatement. On est sur un espèce de souris oui, oui, ouais. là, Pas très nouveau. Qui va donc entrer sur la deuxième voie. Il est au corps à corps également. Je vais regarder euh, les capacités qu'il a pour voir ce qu'il nous propose. Donc 5 points de vie ici tout en bas alors peu importe le chiffre pour le coup je le mets quand même pour le, le principe mais après le round 1 les chiffres n'ont plus d'importance c'est juste l'ordre dans la colonne qui compte il a dive que je ne connais pas Dave nous dit que, ah parce qu'il vole aussi, ah il vole aussi donc un jour sur deux on peut, un jour sur, un jour sur deux, on peut pas taper dessus en fait il va dès qu'il quand il vole il va directement se téléporter à côté de la cible la plus faible pour l'attaquer. Il plonge dessus en fait, Dive tout simplement. Et signale 1, c'est-à-dire qu'il va appeler un renfort qu'on mettra en dessous de la pile euh, quand ce sera son tour, une fois. Bon bah c'est pas si mal. La douloureuse ça va être maintenant, puisqu'ils vont tous s'en prendre à nous. Alors lui ça va encore, parce que lui il va aller vers l'ennemi le plus proche, et comme il ne peut pas attaquer en diagonale, il doit faire le tour. Donc pour l'instant, voilà, deux mouvements, il ne va rien faire. Sachant qu'il viendra sur moi, mais c'est pas plus mal que je puisse aussi euh, essayer de, de participer un petit peu. Le vert, maintenant. Le vert, c'est notre fameux loup. Alors, le loup d'office, il prend deux dégâts avec le poison. Prochain tour, il en prendra encore un. Ensuite, il va se déplacer d'une case pour se retrouver à côté de toi. Et lui, il jette quatre dés d'attaque. C'est énorme. C'est vraiment énorme. On a peut-être sous-estimé les, les capacités des ennemis... Euh, en fin de partie, après, euh, on va faire déjà un peu mieux. Oh, pour... <rire> D'accord, on va on va <rire> t'as raison. En plus, j'ai fait 2, 4, 6 encore. Ah ouais, mais du coup, on voit le résultat. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est toi qui dois lancer, c'est mieux. C'est mieux, <rire> et c'est authentique, hein, c'est garanti sans trucage, 4 dégâts. 4 ouais. dégâts, ça me va. C'est un peu moins pire. Donc tu prends déjà 3 avec le bouclier. Ouais. D'où l'intérêt des défenses. défense. Et puis tu diminues du coup ton, ton buff de 1. Donc il te trace 1 point de vie bonus. Ah, voilà. Ensuite c'est autour du vert. Il est où le vert Euh non, qu'est-ce que j'ai fait Ah oui le jaune a le vert, c'est maintenant autour du violet qui voilà. est en face de toi. Ouais. Donc lui il a signalé 1, donc il va aller chercher un ennemi. Et il va le mettre en dessous de la pile. Il appelle en fait. Le 1 ça signifie que c'est pendant un tour, il le fait une fois. Et il va t'attaquer également donc avec 3 dés d'attaque, que je te laisse lancer puisque ça te réussit mieux ouais. physiquement. Oh, superbe Absolument superbe Il dans son trucage, pour le coup, sans trucage. Un seul dégât. Si on avait suivi les règles, en fait, ce là, on s'en débarrasse. et On mettait juste les pions là pour dire que c'était du, du bœuf. Donc on a dû suivre la règle. Donc il t'en restait un. Il est perdu maintenant. Et par contre, ce bougre s'envole. Et au prochain tour, il va plonger sur celui qui a le moins de points de vie, c'est-à-dire moi. Pour, euh, bah, pour s'en prendre à moi, tout simplement. Nous passons au tour 2. De... round de deux, pardon. Et qui commence bah toujours ce fameux, euh, ce fameux roi des marais là. Le hein. bug. Le bog. Le bog qui a 3, 2 et son dé de poison. Alors sachant que euh, Patches, en la personne de Sandra, a une potion qui lui permet d'ignorer de, euh, un des défaits, donc éventuellement un poison, qu'on pourrait lui infliger. Et ça, ce sera sûrement très utile face à ce vilain roi des marais. Petite coupure indépendante de notre volonté, petit problème technique, alors les dés n'ont pas bougé hein. Donc on a de la chance, puisqu'on tombe encore sur la potion qui euh, augmente un empoisonnement qui s'est déjà en effet. Sauf que là on n'a aucun poison sur le, sur le personnages. le pire ce serait vraiment ce là qui a généré un poison et après il l'entretiendrait pendant toute la, tout le combat. Donc là on a de la chance là-dessus. Ce qui est moins fun, c'est qu'il prend 3, encore des... enfin, 3 points en tout cas d'armure, hein, ce qui veut dire que pour l'instant on ne peut toujours pas l'attaquer et qu'il est en train d'empiler la défense. Et il inflige par contre 5 dégâts. Ah, pas de cheese. Donc là, tu redescends un petit peu. 3, 4, 5. Mais c'est quand même moins grave, sachant qu'après, après, euh, bah, après c'est nous. Hein. Alors, mon idée, mon idée, c'était peut-être... J'ai une grenade ici qui me permet de supprimer les effets, euh, les pouvoirs euh, des ennemis. C'est une, une flashbang. Le problème, c'est qu'il faut tomber sur une phase 5, et il y en a 3. Donc j'ai une chance sur deux que ça marche. Si ça ne marche pas, malheureusement, c'est gâché, mais je me dis que si on l'empêchait de voler, ce serait quand même plus pratique. Donc j'aurais bien jeté ça. Allez. Ensuite, j'aurais bien fini euh, la grenouille, parce que finalement, c'est la seule qui nous empêche d'attaquer le maître des marais. Elle a 4 points de vie. Donc il faudrait que, je mette, que je mette, faudrait que je mette beaucoup de dés d'attaque, j'ai le droit à 6 dés en tout, donc moins ça, ça fait 5. Euh, j'ai bah, peut-être tous mes dés d'attaque, pour être vraiment sûr de sûr de l'avoir. La grenade, j'ai le droit de, la cible, de cibler un autre personnage, donc je cible celui-là. Il me resterait un dé, je pourrais peut-être, tout simplement, jeter un dé de défense, en prévision, si je loupe euh, mon attaque. Ah oui, non, il va tomber dessus. Oui. Euh, sauf si tu reviens des points de vie, il va attaquer le, le personnage qui a le moins de points de vie. Toi, tu vas faire un petit peu de récup là, je pense quand même. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a oublié au début de ton tour de prendre ton points de vie avant que tu jettes tout ça. Ah oui, j'en ai pris j'en 5, je les ai retirés là. Et... Donc, on va rembobiner avec le droit à ton point de vie. C est C est coup, on peut ouais, se ouais, perdre. Ouais, ouais, ouais. On, a été, on a presque pas triché. Il <rire> il on a pas triché. Non, on a juste euh, permis une fois que tu relances. Bon, je fais ça, alors du coup, Alors 4, 5, il me reste un dé, et un dé de défense pour la pour la forme. Alors, n'oublie pas, je jette une grenade, donc j'aurais dû mon compteur de grenade, j'en ai plus qu'une après. Donc éventuellement, il faudra peut-être que j'en refabrique. Et puis, euh, croisons les doigts, pour avoir quelque chose de correct. Donc pour rappel, je cible cette vilaine grenouille, et la flashbang va sur ce vilain euh, griffon vilain. Oups Ok, donc c'est un échec pour la flashbang, malheureusement que euh, ça, ça veut dire qu'elle ne pourrait cibler qu'un ennemi de niveau 1. Et que celui-ci, c'est un niveau 5. Donc ça, c'est perdu pour rien. Hein. C'est dommage. Ici, j'ai un raté sur le dé de défense. Grâce à mon armure, je peux en faire un 1. Donc je vais en profiter. J'ai un raté ici. Ça m'en fait 2. Euh, je regarde un petit peu si... Je crois que ça devient sympa vers le 4e et le 5e raté. Donc je vais attendre un peu. Et 4 dégâts. Donc finalement, tout juste pour tuer le crapaud. <rire> Dis-le plus fort on en t'en <rire> Dis-le cul nul Mauvais, mauvais. Mauvais. Presque nul. <rire> C'est la lisière, quoi. Euh, alors, il va être remplacé, ce vilain crapaud, par... Ouf euh, un, per un personnage de type, euh, je ne sais pas, type gobelin. En tout cas, pas un personnage de type ouais. marais, ce qui veut dire que là, ça y est, enfin, oh, il est, ouais, est vulnérable. Celui-ci a 3 points de vie. Donc là, on est sur euh, des ennemis de niveau 1, donc ça va être un peu plus relax. Pour notre pauvre euh, patches. si tu m'en sors. Si tu t'en sors, on va aller, il va falloir booster les soins encore, c'est vrai. Ouais. Euh, il a mis shift 1, ce qui veut dire qu'il t'obligera à défausser un TD qui serait actif. Donc pour l'instant tu n'en as pas. Il jette un dé de d'attaque. Là vraiment le, le plus gros des monstres de ses copains, lui, sont partis à son mort. Donc ça nous sauve un petit peu. Il se retrouve tout en bas de la ligne d'initiative. Voilà. Et là mon tour est fait. Je n'oublie rien. Je pense que je n'oublie rien euh, ce sera donc à toi si on suit l'ordre mmh. on va te rendre ton point de vie tout de suite avant d'oublier donc là tu es à 5 la question cruciale que je te pose est-ce que ça vaut le coup de claquer ton, tes deux derniers jets de soins ou est-ce que tu penses que juste en jetant des dés de défense ça peut suffire à tenir le choc ce tour ci Et là, clairement c'est la question à 1000 euros de défense, tu peux aller jusqu'à 6 défenses, sachant que ça peut être bien sûr beaucoup moins. Et si tu utilises, alors celui-ci c'est un multiplier, il de... multiplicateur, il permet de multiplicateur, permet de booster ce... un autre v de, de soins. Non, je vais pas l'utiliser. Après, il te reste aussi le boost, en fait, on ouais. a deux. Hein. Ouais. Donc au pire. Donc non, tu... je l'utilise pas. Aucun des deux. Non. Oh. Un des deux peut-être non. Ouais. Ce serait dommage de tomber maintenant, alors que tu viens de juste celui-là. Ouais, tu ce que... perdu. Il est pas mauvais en plus, il te monte jusqu'à 4, je crois, mmh. ou plus, non euh... Steam Belt, il est ici jusqu'à 5, avec de la chance. T'as aussi une chance de t'empoisonner, mais <rire> ne partons pas sur ce point de vue-là. Alors déjà, t'as tes 3D d'attaque, ça c'est mmh. systématique, grâce à cette ceinture qui nous sauve vraiment la vie. Mmh. Ok, il t'en reste encore 4 à choisir. Un petit peu de défense, peut-être. Je sais pas. Ou tu mets tout sur sa, sur sa. tête à lui ou sur un des deux gros encore qui nous gêne. Bon lui il vole, tu pourras rien en faire. Ouais non plutôt lui non Tu veux finir lui avant C'est vrai que après lui il riposte à deux. Il va perdre un point de vie avec ah, le mais poison. Lui va aussi. Oui, le problème c'est que voilà, il empile les dés de défense. De toute façon là on est.. Moi bon, allez on te... je tente. Euh... Tu tentes le, le ouais, gros ouais. ouais. Sachant que moi au prochain tour je vais faire mon big boom et avec un peu de chance je vais faire des dégâts à tout le monde. Donc euh, ça nous dit pas ce que tu jettes. Des dés de défense un petit peu quand même Ouais j'en prends. Là il t'en reste encore 4 à choisir. 2. 3. 3 c'est peut-être bien, t'as déjà 3 dés d'attaque, ça t'en ferait 4 en tout. Allez. On est bon là 5 Ouais. 5 quoi. Ouais. De euh... toute façon, si, si c'est pas bon, on fera un problème technique et puis on coupera. <rire> <rire> c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 4. Nous avons d'abord donc un bonus de 4 points de vie. Je pouvais aller jusqu'à 5, donc c'est bien. Donc franchement, et tu peux aussi t'empoisonner, donc ouais. on est pas mal. Donc on les met bien ici, c'était la règle hein. tout à l'heure, j'ai voulu vers le malin, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Mmh. Tu as 5 en défense. Ça, c'est super aussi. Je te laisse les mettre dans ta zone active. Et tu vas même pouvoir commencer à entailler euh, le Roi des Marais, puisque tu fais en tout 2 et 3, 5 dégâts. Donc il a 4 d'armure qui saute. Et il perd un point de vie, donc c'est le début de la fin pour lui. C'est ce qu'on espère en tout cas. Et ah ouais, on a l'impression que tu as moins de points de vie, mais c'est parce qu'en fait ils sont ici. Pendant ah ouais. point de vie, t'es pas trop trop mal non plus. Alors maintenant il faut serrer les... les dents et puis encaisser tout ce qui va nous tomber dessus. Alors le loup il commence par prendre le dernier euh, dégât du poison. Et bon tu l'as pas attaqué, donc du coup son pouvoir n'a pas d'effet. Il va t'attaquer donc avec 4 dés d'attaque. Et là, prions, prions. Est-ce que tu veux les jeter Je te ah laisse oui, les jeter. sans oui, m'attaquer, donc... Si prends la responsabilité, c'est pas mal, 4. 4, c'est la moyenne, en fait. C'est tout juste dans la moyenne. Donc tu perds les 4 que tu voilà. viens de gagner. Le loup est terminé. Ensuite, lui, donc, il plonge sur l'ennemi qui est le plus faible. Enfin, l'adversaire qui est le plus faible, donc ça reste toi. Hein. Il te plonge dessus et... Il attaque à 3 des d'attaque. Et tu as 1, 2, 3, 5 points 5 de vie. 2. Sachant que le dernier il ne t'attaquera pas, il est trop loin. Donc là, il faut juste que tu résistes, résistes à ça. Et on a gagné un tour. Très bien. 3. Désolé pour le reflet, hein. c'est quelque chose que je n'avais pas calculé. Pas bien, en tout cas. 3, donc il te reste 2 points de vie. C'est ça Ouais, c'est ça. Mais tu es en vie. Ah hein, c'est lui qui attaque en premier. One 3. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Ah oui mais t'as de la défense. Hey, J'avais oublié. Ah c'est Eh ah, oui, t'as toujours tes points de vie C'est la défense qui tombe en premier. Ah bon Ouais. Donc, t'en as perdu combien au deuxième. Il en a fait 3. Donc 4 pour le premier, le, le, lui quand il t'a attaqué. Ouais. Ensuite 3. Donc 1, 2, 3. t'es pas si mal finalement. 4. Ouais c'est pour les boucliers en premier. Excusez les, les petites erreurs, hein. évidemment on est euh, tous les deux un petit peu dans la, la découverte, même moi malgré tout. Bon. 4 c'est pas exceptionnel. Hein. C'est peut-être quand même la fin des, des haricots. Round 3 je vais l'échanger. C'est round 3, c'est round 4. Ouais c'est 3, hein. ok. Il va donc nous jeter ses 3 dés, son des poisons, ses 2 vie d'armure. Je veux pas prendre cette responsabilité là, c'est vraiment trop dur. 3. Ah, c'est bon, 3 Non, c'est bon. On est sauvé. Tout juste. Tout juste, enfin, hein ouais. Vraiment tout juste. Alors, il reprend deux points d'armure, mais ça, on s'en fiche. Et là, il va falloir que je bouge pour te libérer, que tu puisses t'enfuir et que ouais. tu caches derrière moi. Hein. Ouais, parce que là, je suis bloqué. Ouais. Donc, on a encore de la chance, pas de poison. Et un raté pour son armure ici. Donc, tu perds ces deux-là, plus un ici. Plus un là ouais. Et là, alors. C'est à moi. Est-ce qu'il serait pas plus malin? Si, ce serait plus malin. L'idéal, ce serait que je tue le loup, parce que ça retire une menace et ça te permet ensuite de venir te cacher. Ah, mais le, celui qui va remplacer le loup, il va venir aussi t'attaquer, c'est ça? Ouais. Enfin, toi, tu vas quand même te soigner, il faut pas l'oublier. Mais le boss, il viendrait sur moi. Lui, je serais plus prêt, il viendrait sur moi. Donc, l'idéal, c'est que je tue le loup. On le va lou. partir de ce principe-là. Ouais. J'adorerais faire mon big boom, mais le big boom, il y a une chance que j'inflige un dégât à toute l'équipe et ça tuerait mon malheureux patchy, donc j'ai oublié de le reporter. Ce qui est regrettable, mais euh, voilà, car on ne va pas prendre ce risque-là. Ce serait idiot. Tu peux aussi me tuer et puis finir tout ça, non et Bien sûr, avec une grande aisance. Je vais faire... Qu'est-ce que j'ai J'ai pas beaucoup de choix, moi, finalement. Je vais juste vérifier ce que fait mon search again. Mes deux. rejeter un dé comme ça. Donc, ça, ça m'intéresse pas. Hum... Alors, celle-ci, elle sert juste à annuler des effets. Donc, elle sert à rien pour l'instant. Ça, c'est pour me soigner, j'en ai pas encore besoin. Donc, j'ai vais plus de joué des... de jeter des dés classiques. Donc, j'ai 6 dés à mes 4 attaques. Je, ferai... je pense que je ferai 4 attaques. Est-ce que ça va suffire à le tuer, lui il a 4. Il a 4. De toute façon, je peux pas acheter plus de, de dés d'attaque. Après, il faut prendre le risque avec le big boom. Allez. Non. Vraiment Non, non, non. Ah, Les, euh... <rire> ok. Et de défense, du coup, alors Pff, t'as accepté. de défense et puis un body search pour essayer de trouver peut-être de la vie. Où... Ah, ça ne me servirait à rien, la vie. Je vais prendre... sachant que si tout se passe bien, c'est moi qui vais prendre la du boss, je vais prendre les deux dés de défense. 4, c'est bon. On est sauvé. On respire, donc j'ai un loupé de plus. Ah c'est bien le, bl le bluff bomb, hein. je pourrais l'utiliser, ça me permet même de déplacer un adversaire. Pour 3 euh, pour trois ratés. Tu dois le prendre. Peux, euh, bah est-ce que. Ce serait peut-être intéressant, on va regarder. Ouais. Euh, donc je prends ma défense ici. Donc je mets 4, donc lui est décédé. Et décidé à décéder. C'était un 5. Donc le dernier 5 qui reste, c'est celui-là. Euh, donc là, je peux utiliser ma bleue bombe. Sachant que toi, là, après, c'est à toi. Donc tu peux faire deux mouvements pour venir ici. On va regarder d'abord qui apparaît, peut-être. Ça nous permettra d'aviser. Euh, ouais, il fait qu'un dé d'attaque, mais ça peut suffire quoi. Hein. Il a trois points de vie, il va en queue de peloton, c'est lui que je pourrais peut-être déplacer avec ma bluff bombe, je vais le fais reculer, enfin, il viendra quand même sur toi. Oui mais encore une fois tu vas te soigner, donc pour l'instant, oui je peux me soigner. De toute façon tu vas te soigner, donc je pense que le... lui avec un seul d'attaque, il ne va pas te tuer, moins que tu le cafouilles complètement. Il y a des échecs sur le dé de soin. Non, il n'y a pas d'échecs sur le dé C'est minimum 1 de réussite. Donc tu vas soigner un minimum 2 points de vie avec ton passif. Donc on va faire ça. Je reste comme ça. Je garde ma bluff bombe au cas où pour plus tard. Et puis c'est terminé pour moi, du coup. Donc c'est à toi. Mm -hmm. non, moi, je vais me soigner. Alors déjà, tu veux peut-être bouger. Alors, malheureusement, ça va être utiliser 2 dextérités. Ouais. Pour te sortir du marasme. Tu Regarde ton point de vie avec ton passif. Oui, 3 dés à jeter. Si tu fais ces deux là, tu te soignes de beaucoup. Non mais là, il faut que je me soigne. Ouais, alors jette les deux. Tu as toujours tes 3 dés attaques. Contre, tu peux... Non, tu peux attaquer personne de toute façon. Ça C'est le seul inconvénient de cette stratégie. Tu ne pourras attaquer personne. Donc pour rappel, on a ce dé jaune de substitution parce qu'il me manque malheureusement un dé. Mais c'est bien le dé euh, Medkit 1. Et j'ai vérifié, les résultats de... chiffrés sont les mêmes sur celui-ci. Donc ça n'a aucune incidence. Donc tes 3 dés d'attaque, ne t'en servira pas, puisque malheureusement, tu n'es pas à portée d'attaque. Il te reste un dé à jeter, c'est ça Bah tu ouais, prends un ouais. dé de défense. Ouais. Comme ça, tu temporises. défense défense. Ouais. Bah tu es sur ah, okay. Alors... Ouais, pardon, vas-y. Donc, Sandra a récupéré un dé de défense, un point de défense, et... Deux soins multipliés par deux. Donc tu récupères 4 points de vie. Ce qui devrait te permettre de passer l'hiver. À mon avis, tu vois, la stratégie, c'est de plus l'attaquer lui. Comme ça, il prend un spot. Ouais, et Il vaut mieux que ce soit lui qui est nul qui t'attaque plutôt qu'une grosse babette, tu vois. Oui, parce que c'est le suivant. Mmh. Euh... Ah non, lui, c'est le dernier, mais de toute façon... Oui. Mais lui, doit pas venir, là. lui, il ne peut pas venir. Lui, va venir au plus proche. Donc, il va venir sur moi. Lui, il va venir sur moi aussi. Donc, finalement, il y a que lui qui va venir. Le problème, c'est que tu ne pourras, les... pourras pas les attaquer aussi. Je vais être conscient. Ouais. on va voir. On va voir. Au moins, là, je peux faire mon big boom. Faire des dégâts à tout le monde. <rire> tu l'attends dessus. Ce que j'attends avec tellement d'impatience. C'est donc au tour de ma chauve-souris, la vilaine chauve-souris, qui va avancer de 1 et qui va donc s'en prendre à moi. Avec 3D d'attaque. Moi j'ai un petit peu de, de bouclier donc normalement je suis assez serein. 4. D'ailleurs je me demande si j'ai pensé à augmenter mon armure avec l'armure tout à l'heure quand j'ai fait mon deuxième G. Je ne pense pas. Mais on va pas rembobiner parce que là ce serait ce serait de la mauvaise ouais, foi. Ouais, ça va devenir un peu Ouais, donc 4. Je perds mes 4 de défenses, je m'en sors un dé. Et évidemment il s'envole. Ensuite, le jaune. Enfin, le jaune. Il vient ici pour essayer de s'approcher de moi, il ne peut pas faire mieux. Et le vert, il s'approche et lui par contre il va s'en prendre à toi avec un seul dé. Un dégât. Ça va. Ça va. T'avais un bouclier, comme ça tu perds ton bouclier. Ouais. C'est bon, t'as pas de raté du tout toi. Mmh. Bravo. Ça va comme me C'est vrai. Euh, C'est la fin du tour. On 4. 4 et c'est encore lui qui commence, donc le fameux boss. Il va lui se rapprocher de moi. Alors là, je me sens vraiment, euh, vraiment les trois. Et puis, il va acheter ses dés, hein, donc deux défenses, trois attaques, plus trois poison. Alors là, par contre, je en pose mes mauvaise nouvelles. Donc, je prends deux dégâts. Ouais, J'ai plus le bouclier, donc je prends deux dégâts. J'étais là. Et ensuite enfin, il a dû rouler parce que j'avais vu deux dégâts. Je pense qu'il a roulé en. Donc je prends deux poisons. En... Et là les ennuis commencent parce que moi j'ai pas trop de moyens de me soigner finalement. J'ai juste moyen de me soigner euh, ici avec euh, un point de vie avec mon herbe, c'est tout. C'est à mon tour. Je vais utiliser l'herbe tout de suite pour récupérer un point de vie. Puis j'en perds deux avec le poison, de toute façon, donc euh... donc j'en perds un en fait. Il est où le 1 Ça marche comme ça, non Attends, je vérifie. Ah oui, en fait, c'est pas ce dé là qu'on doit mettre, on doit mettre un des poisons. Donc je me retrouve à 1 maintenant. Voilà, je perds. Avec ce poison-là, donc je prends deux en poison, on le réduit de 1. Et comme je regagne un point de vie avec l'arbre que je viens de défausser, ah oui, ça fait ça, Ah oui, d'accord, je vais voilà. okay. gérer un peu et on n'est pas bien. Hein. Je vais tenter le Big Boom. Ça peut aller jusqu'à combien, le Big Boom 3, j'ai l'impression. 2. Ouais, c'est 2. Ouais, c'est 2. 2 sur tout le monde. Alors ça... Je vais utiliser euh, ça pour me débarrasser de mon poison. Ah non, j'ai plus assez de grenades, je peux pas faire les deux. Bon, je vais garder le poison. Je garde le big boom. Non, je vais me débarrasser du poison quand même. Ça me paraît mieux. Je vais faire un body search éventuellement pour gagner de la vie. On reste 4 dégâts à jeter prendre deux défenses et deux attaques, et je serai à zéro en grenade. On va tenter comme ça. Oh, c'est nul Oh, c'est fin nul Il n'y a que du raté Alors, l'avantage, c'est que je peux me débarrasser d'un effet négatif. donc. Je retire le poison. Alors attends, j'ai un peu tout mélangé là. Ça, c'était une idée. Ça, c'était non, une... Ça, c'était d'ailleurs. Et ben, j'ai trop raté. Alors, je vais quand même exploiter mes. Alors, je fais un dégât. Super. Un dégât au boss. Et avec tous mes ratés, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Alors, si je peux faire des dégâts avec mes ratés. Si je fais trop ends fais 3 dégâts à quelqu'un, ou je peux me cacher pour devenir inciblable. Combien j'en ai là Si je fais... Pour être inciblable, il me faut... 2. Euh, bon, il sera 2 après. Alors, je suis pas certain que je puisse euh, les jouer au fur et à mesure. Hein. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui me dit qu'on doit uniquement... On peut le faire qu'une fois par... Euh, je vais vérifier quand même. Ouais, un seul par tour. Un seul par tour, donc du coup, non, je vais directement utiliser le gros. Euh, Ceux-là, tu, les... tu peux les garder. Il fait fait 3 points de vie. Non, non, justement, je pense qu'ils sont perdus, justement. Ah. Ouais. Donc trop ends, j'en perds 4. Je me retrouve comme ça. Il est possible, là, qu'il décède. Hein. Parce que lui, il a encore pas mal de patates. Toi, tu peux pas aller l'attaquer. Et lui il va s'en prendre à moi, en fait. C'est peut-être la fin des haricots. C'est à toi en tout cas. Et tu peux même plus me soigner en plus. Là, tu peux récupérer un point de vie avec ton passif. Mais t'as plus rien pour me soigner. j'ai que, que du poison. Ouais. <rire> Donc la seule option, de toute façon, ça va être d'attaquer lui. Pour le tuer, mais ça changera rien. Et après, je pense que moi, je vais finir au tapis. Et que tu seras toute seule. Alors, c'est pas trop mal. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. De loupé. Ouais. Tu vois avec tu loupé, tu peux pas, je... heal, luck, tu pas me soigner. C'est Gearlock là. Tu peux pas me soigner. C'est derrière. Tu peux me soigner d'un point de vie. Ce serait fort aimable. Tu fais ça Donc tu prends tes deux de défense et tu lui mets donc beaucoup dans la figure. 5, qu'il est mort, et avec ton bouclier tu vas encaisser sa riposte. Je pense que là si on échoue, ce sera un problème de positionnement en fait. J'ai pas très bien réfléchi à ça. Ok, donc on va choisir son remplaçant, enfin choisir tirer son remplaçant chef encore, donc c'est quelqu'un qui va nous retirer nos dés actifs. Il a 3 points de vie. Et il apparaît ici, donc il va encore te rebloquer en fait. Ce qui est ennuyeux. Passons maintenant à l'oiseau. Donc l'oiseau plonge sur moi, avec 3 dés d'attaque. Et là je pense que c'est le champ du signe. Bon ça va, 2 dégâts. 2 dégâts. Me fait peur, c'est le boss, surtout évidemment. Ensuite, c'est au jaune. Alors, le jaune il est bien embêté parce que là il peut attaquer personne. Alors, il peut essayer de se déplacer ici, mais finalement, il n'est pas à portée d'attaque. Donc, il ne fait que qu son but pour se rapprocher au maximum. Et enfin, le nouveau, le petit nouveau. Ah mince, pardon, c'est un distance. Il est ici et il attaque les deux cibles euh, avec les points de vie les plus faibles, c'est-à-dire qu'il va nous attaquer une fois chacun. Moi, je prends un dégât. Et aussi. toi aussi, mais toi, t'as un bouclier, donc t'es sauvé. Et là, malheureusement, bah, c'est le tour du boss. Hein. Là, c'est le moment où... C'est le moment où je meurs. Peut-être. Peut-être sûrement. J'aurais même pas fait mon big boom, je suis tellement déçu. <rire> C'était ma vocation. Et puis là, il n'y a aucun moyen de tricher en disant qu'il irait ailleurs. Il hein. n'y a rien à faire. C'est vraiment à moi qui va s'en prendre. Là, je suis pas mort. Je ne suis pas mort, mais je suis empoisonné. donc ah, si, je vais mourir. Je vais mourir du poison. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Il prend un des défenses. Ah, je suis déçu mes trois points de vie. Ah bah ben non, c'est fini. 3. donc je suis KO. KO technique. Et là, eh ben écoute, il euh, n'y a plus que toi. Techniquement, je perds ça, hein, évidemment. Là, de toute façon, je ne peux plus revenir. Le, la seule façon que j'aurais pu revenir, c'est si Sandra avait eu de la chance et, de, et avait récupéré des e cells qui permettent d'alimenter un zapper qui permet de ressusciter les gens. On n'a pas eu cette chance en fait de récupérer les e-cells, donc on n'avait aucun moyen de, de nous soigner. Euh, Barou de d'honneur. à toi. Alors là on oublie le soin, là on, en... on y va. Peut-être que... Hey. Bah de toute façon le soin... Ah oui, bah oui. oui. Ah oui ça on l'a utilisé d'ailleurs non ouais. Bah non Ah si je te si, si, ouais, ouais. Là il faudrait que tu lui mettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2 défense, 8. Moi je pense qu'on y va. Ah c'est dommage si pas plus dés d'attaque. T'as tes 3 gratuits. Ouais. Plus 3. C'est faisable non Franchement. C'est faisable. Ouais, J'espère. Je ouais. Et euh, pour la forme, bah, des jets de défense, à euh, moins que tu veux empoisonner quelqu'un. Empoisonner le... Allez pour montrer qu'on l'a utilisé, quoi. Parce celui que celui-ci permet de faire éventuellement deux loupés et deux loupés ce serait un soin pour toi. Donc 7. Donc il te reste... Euh, attends. Tu as trois gratuits. Et donc encore un. Enfin, un défense. De toute façon, il n'y a plus que ça. Plus jeté, non ouais. Allez, tout se joue maintenant. Mesdames et messieurs. Bon, là, on a fait tout ce qu'on a pu. C'est pas assez, je pense. Non. Ça ne suffira pas. Malheureusement, il aurait fallu au moins un 2. Donc là, deux. 3, 4, 5, 6, il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie, donc le poison il y est insensible. T'as as pris ton point de vie euh, de début de Non, je crois pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, peut-être qu'avec un peu de chance, tu pourrais survivre un tour et le finir. Donc on, on va le jouer comme ça. Là, c'est au tour euh, de l'oiseau. 3 des attaques pour l'oiseau. C'est pas fini. On va respirer un petit peu moins. Mmh. Ensuite, nous avons lui. Alors lui, il va essayer de se déplacer pour se rapprocher de toi, mais il peut toujours rien faire. Tant mieux. Maintenant, il faut juste que tu me fasses un beau loupé sur l'archer qui est là-bas. 1. Ah. Bon, enfin, tu feras les loupés après, c'est pas grave. Donc, euh, le round est terminé. Tu as encore envie. Et on passe au round 5 avec le boss. Et là, finalement, si le boss ne te met pas 4, 4 5. points de vie, poison inclus, c'est ça le problème. Ouais. On est sauvé. Sauvé. Je te laisse. Alors, c'est ça qu'il faut jeter. Je te laisse jeter. Ah oui, c'est vrai il y a des... Ils sont là-bas. Je les ai tous là, là, en fait. Ouais, oh, ouais t'as raison. raison. C'est pas mal. Euh, alors, deux. Non, t'es mort. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, attendez, bougez pas, ne, ne quittez pas. Dire, Quatre... Lui, alors, il prend deux dés de défense. Il met deux dégâts. Il reste trois. Non, deux. deux. Et il met deux poisons. Mais comme tu te soignes de 1 au début de ton tour, d'ailleurs, moi, je suis hors jeu. Donc là, c'est ton tour, tu perds deux points de vie, mais comme au début de ton tour, tu en regagnes un, mmh. il t'en reste un. Et c'est maintenant que tout se joue. Bon là si franchement, là si tu fais autant le louper que ça, on... les gens vont penser que tu le fais exprès. D'ailleurs tiens même pas, tu pouvais même t'en te... débarrasser ah oui, pour ne cette... pas euh... appliquer l'effet. Ouais. Donc on est même mieux que ça pour la forme. Hein. On est à 3. Et là tu ne peux plus échouer en fait. On peut-être pu monter la carte. Non, on l'avait montré tout à l'heure. Où, est la... Où est la carte On l'avait expliqué tout à l'heure. Ouais. Okay, ben, on... En la défaussant, on ignore un des défaits. Tu peux donc jeter tes 3 et 3, 6 dés d'attaque. Et puis euh, T'as as le droit à combien en plus après 3. 3 et 2 dés de défense pour la forme. Espérons que t'en aies pas besoin. Ah oui, pardon. Prions les dieux. Oh c'est beau. <rire> le boss est vaincu Sachant que la règle dit qu'on n'a pas besoin d'éliminer du coup les, les petites bêtes une fois que le boss est battu. Donc, c'est une victoire de cheese. Bah, pff, moi, euh, moi clopinant oh, derrière toi. C'est une victoire, une victoire à l'arraché. On a peut-être, euh, je l'ai dit en, en début de partie, on a peut-être contourné certaines règles ou mal appliquées sans le faire exprès. Oui, je pense ouais. que on était assez fidèles au concept du jeu. Et à titre perso je pense que voilà c'est un jeu qui demande 4-5 parties avant d'être à l'aise sur toutes les mécaniques qu'on a peut-être oublié, que peut-être vous vous avez repéré parce que c'est plus facile euh, après coup. Quel est l'avis du Docteur euh, Patis sur, euh, sur cette aventure réussie de, de main de maître, hein, par euh, toi justement Le hasard Ouais, malchance Sans qu'on ait plus de malchance que de chance ouais. Euh, oui, c'est bien d'avoir des, des personnages euh, différents, donc euh, mécaniques différentes. Ouais, clairement, on fonctionne vraiment pas du tout pareil entre jeter de dés pour fabriquer des bombes et puis toi tes boosts de soins, ouais. De soins, là. Ouais, ouais j'étais le docteur. Et puis, il y a quand même, euh, peut-être tu l'as vu plus que moi, parce que moi j'ai fait un petit peu mal aveugle, euh, quand même plein d'embranchements, toi, sur tes métiers, et aurais pu... Ouais, que j'ai pas exploité, mais... Euh... Ouais, donc, on est, euh, ouais, tu vois, t'es parti poison avec les, les bah, deux compétences poison qui malheureusement n'ont pas servi contre le boss. T'aurais pu encore aller plus loin dans le bah dans le soin intense. Même il y a même un dé qui permet de faire des dégâts ici avec la ah, la qu'on n'a pas, ouais. ouais, qu oui. pas pris. Oui. Voilà donc euh, moi je suis clairement en... bah, que j'ai pas utilisé parce qu'on a choisi aussi de ne pas okay, aller ça plus loin. Euh... J'ai un peu forcé la main pour qu'on ait pas. Je suis voilà. de nous sentir prêts finalement peut-être qu'un tour de plus, quelques points d'expérience en plus n'aurait pas été de trop. Euh, moi je reste convaincu que ce jeu est euh, voilà, un gros potentiel. Mais il faut voilà, il faut aimer pouvoir y revenir. Euh, avec, si possible, les mêmes personnes, parce que le plus long, finalement, c'est de la prendre au ouais. nom. Hein, euh, on avait fait une partie pour deux fois avant, justement, pour que Sandra se fasse aussi Et même moi, bah, après, du coup, ma troisième partie, là, je suis pas complètement, euh, complètement nickel sur les règles, quoi. Voilà, en tout cas, une belle aventure, un monstre oxy. Et, euh, et puis, bah, tenez-vous au courant. Donc, la campagne de Lucky Dog pour la localisation de Tommy Bones, c'est très, très bientôt. On vous tiendra au courant. On vous remercie de nous avoir euh, supportés dans tous les sens du terme, pendant, euh, pendant la durée de cette partie, et puis je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt